Coucou tout le monde, un petit avant-après de la pose kératine réalisée pour Moïse, notre partenaire Moïse. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis magnifique. Petit R. Il faut porter un pour mieux vendre. <rire>